Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, euh, on va parler d'alimentation, on va parler de, de choses très importantes, pourquoi un système immunitaire est plus efficace dans un cas ou dans un autre. Je conseillerais toujours, toujours de prendre de la vitamine D3, qui est bien en ce moment, qui est efficace, que je prends assez régulièrement. On ne on mange pas toujours ce qu'il faut. Tout d'abord, il faut se poser plein de questions. Déjà, moi je vais commencer à poser la première, c'est-à-dire à quelle heure À quelle heure a-t-on expliqué à la population que chacun d'entre nous avons la capacité de renforcer naturellement notre propre système immunitaire en quelques jours seulement Pourquoi ne pas dire aux gens que manger par exemple des ordures, comme des produits industriels, travailler et en plus raffiner, est la première chose qui détruit notre, nos défenses Que l'efficacité de notre système immunitaire dépend de quoi Dépend étroitement de la qualité de notre flore intestinale et donc de la qualité de ce que nous mangeons, que les fruits et légumes crus, locaux et de saison hein, sont donc le meilleur choix et le meilleur moyen d'accumuler rapidement nos réserves euh, minérales nécessaires à l'immunité au départ. Pourquoi ne pas expliquer qu'un jeûne intermittent, contrôlé, renforce le système immunitaire en seulement trois jours Qu'une respiration... Une bonne respiration, parce qu'on ne respire pas toujours correctement, a la capacité de réduire les niveaux élevés de production de, de cortisol, d'hormones régulatrices, et de notre niveau de stress. Parce que du stress, on en a tous un peu beaucoup, surtout en ce moment. Pourquoi ne pas parler des bienfaits d'une douche froide Une douche froide et d'un bain en mer, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment en quelques jours augmente le niveau de certains lymphocytes. Les lymphocytes, je vous dis ce que c'est, ce que hein, contribue à notre système de défense immunitaire. Pourquoi ne pas expliquer non plus que des plantes comme l'Echinacea par exemple, l'astragale, le, le suro, la rosa canina, la rosa canina, euh, sous leur forme concentrée et correcte, parce qu'elles ne sont pas toujours correctes, augmentent les défenses immunitaires en quelques semaines. Pourquoi ne pas parler de l'efficacité des huiles essentielles et des huiles essentielles antivirales Moi, j'en ai utilisé pour, ne, pour mon érisipel. Outre la vitamine C. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais la vitamine C à haute dose, hein, je parle, l'importance de la vitamine D aussi, et des minéraux comme le zinc, le sélénium, le magnésium, tout cela est facile et bon marché à obtenir. Parfois, comme dans les cas du soleil, c'est gratuit. Pourquoi ne pas parler de comment une activité sportive saine active les hormones de la joie et du bien-être et réduit le stress considérablement pourquoi ne pas parler de l'importance de la qualité de nos pensées et de la connexion entre l'esprit et le corps Pourquoi ne pas parler non plus de la forteresse de l'amour et de la compagnie qui guérissent bien plus que l'isolement et de la méfiance Pourquoi ne pas parler non plus du bien-être immédiat que nous donne la marche ou être en, tout simplement dans la nature Respirer les bienfaits de la nature que la nature nous offre. Se promener en plein bois comme ça et respirer. Et sentir les odeurs de la nature. Pourquoi ne pas expliquer que la peur est en fait immunosurpresseur Et en plus, ça génère plus que tout des maladies, des faiblesses, de l'anxiété, de la souffrance. Pourquoi ne pas commencer à informer Et pourquoi ne pas le faire vraiment Ils nous ont juste appris quelque chose d'autre. À mettre un masque, à être enfermé et avoir peur.